Vous avez terminé votre quiz et vous voulez le placer comme devoir à vos élèves dans votre Team Class. Vous, avez, vous ne pouvez pas aller le placer directement. Vous ne pouvez pas télécharger un fichier. Team, malheureusement, les quiz qui sont faits avec le Form restent dans Form. Fait que vous avez à retourner dans l'application Form. Fait que vous cliquez sur le lien qui est dans votre page d'accueil sur Form et vous allez voir les quiz que vous avez déjà en banque que vous avez créés. Vous voyez ici, j'ai le quiz que j'ai fait tout à l'heure, et je vais le placer dans « forme. Première étape, je vais aller l'ouvrir. Je vois que c'est mon quiz, et si j'avais à faire des changements, je pourrais les changer. Par exemple, si je voulais ici, pour cette question, changer le résultat, j'avais laissé 10 points, mais je voudrais que ça, ça vaut. Ça va être 5 points, je peux aller le changer. Tout s'ajoute au fur et à mesure, et vous pouvez voir que dans le titre ici, le nombre de points est apparu. Une fois que les modifications sont faites, je n'ai pas enregistré, j'ai simplement allé le partager avec mes élèves. Donc, je vais aller cliquer sur le menu en haut à droite « Partager ». Et là, vous pouvez voir que je peux envoyer et recueillir les réponses. Et vous avez trois possibilités. Soit l'envoyer pour que les membres de mon organisation puissent y répondre, donc mes élèves dans cette situation-ci. Le partager sous forme de modèle, donc je pourrais obtenir un lien, que je pourrais dupliquer le formulaire en 3-4 versions différentes. Et je pourrais aussi le partager avec une autre personne pour collaborer. Actuellement, ce que je veux, moi, c'est de sélectionner le lien qui est ici et le copier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'adresse électronique où est placé URL, où est placé mon formulaire que j'avais envoyé aux élèves. Je vais maintenant m'en aller dans Team. Mon application Team est ouverte déjà. Donc, je clique dessus et je m'en vais dans les devoirs. Fait que vous savez que dans la page titre de, mon, de ma classe, j'ai la possibilité d'ajouter des devoirs. Fait que je vais cliquer ici sur Nouveau devoir. Je vais écrire mon titre. Je pourrais écrire une description. Et je vais aller ajouter ce qu'on va faire, c'est quel est mon document de référence. Je vais cliquer ici et vous voyez que j'ai, je ne peux pas aller le chercher parce que je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas un document doc ou PDF ou un PowerPoint. C'est un lien URL, donc je clique ici sur le lien et je vais, clic droit de la souris, je vais aller cliquer sur « Coller ». J'ai mon lien qui vient de s'ajouter. Je pourrais ajouter encore une description et je joins. Il me reste ensuite à dire pour quelle date est-ce que je veux avoir mon quiz, c'est quelle est l'heure d'échéance, je dirais à 16 heures. J'ai la remise, j'accepte la remise et les points. Je veux qu'il y ait des points et que tous les quiz, par exemple, je sais qu'il valait 15 points. Je vais demander le même nombre de points et je l'affecte à tous mes élèves.